Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi est-ce que tu ne dois absolument pas investir en immobilier en 2023. Si tu avais prévu d'investir en immobilier, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car je vais te montrer en quoi possiblement l'investissement immobilier n'est pas fait pour toi. Avant de commencer, abonne-toi à cette chaîne YouTube. On a pour objectif de dépasser les plus de 100 000 abonnés. On est la première chaîne au Canada francophone qui traite d'investissement immobilier. Donc, si tu veux faire partie de ce mouvement, je t'invite à liker, à t'abonner, à laisser un commentaire et surtout à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Comme tu l'as constaté, on est toujours au centre-ville de Morale dans mes bureaux. Donc aujourd'hui, on va parler du fait de ne pas investir en immobilier. Comme tu l'as constaté, très certainement, on vit dans une période assez historique. Et la guerre en Ukraine, on sort également du Covid, tout est à la baisse. La crypto, la bourse, l'immobilier, l'inflation, presque deux chiffres, voire même plus dans certains pays. Tout a augmenté. Voilà, les taux d'intérêt également ont augmenté. Il y a certaines compagnies qui ont fait faillite. Donc, le chômage dans certains pays est au plus haut. Voilà, que de mauvaises nouvelles. Donc, tu vas également voir les médias qui vont te dire voilà, les taux d'intérêt ont augmenté. C'est pas le moment d'investir en immobilier. Les prix vont chuter. Ce pas le moment d'investir en immobilier. Au moment où je te parle, on parle d'une baisse de un peu plus de 10% des prix d'immobilier de On s'en va vers les 20-25%. Donc, tout le monde panique. Tout le monde panique. Donc, c'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes remettent en question leur projet d'investissement, remettent leur projet d'achat immobilier en se disant, on attend des jours meilleurs. On attend que les taux d'intérêt baissent. On attend que les prix aillent, je ne sais, dans quel sens. On attend que la situation aille mieux, en fait. Et en fait, quand tu regardes un peu comment la plupart des choses fonctionnent dans le monde de manière générale, c'est qu'en suivant la masse... Tu n'as pas de résultat en fait, c'est-à-dire c'est que beaucoup de personnes vont se dire, voilà la situation, ne passons pas à l'action. Pourquoi Parce qu'ils écoutent les médias, parce qu'ils écoutent la télé, parce qu'ils écoutent leurs frères et soeurs, parce qu'ils écoutent leurs collègues, etc. Qui n'ont jamais gagné d'argent. Regarde un peu la situation. Quand tu regardes des crises comme celle-ci, quand tu regardes les entrepreneurs qui ont survécu pendant les crises, quand tu regardes les investisseurs qui ont saisi les meilleures opportunités, c'était pendant des périodes comme celle-ci okay? Moi j'aime bien l'image de la troupe C'est-à-dire tu vas avoir une troupe, tu vas avoir des personnes qui vont dans un sens Et d'autres et une ou deux personnes qui vont dans l'autre C'est-à-dire c'est des personnes qui vont à contre courant Et dans une situation comme celle-ci, ceux qui réussissent vont à contre courant Donc par rapport au sujet de la vidéo, si tu ne veux pas investir en immobilier Et si tu ne te dis qu'il ne faut pas investir en immobilier, n'investis pas Parce que très certainement tu écoutes les médias Très certainement tu te dis que voilà les taux d'intérêt, c'est pas la peine etc Il va y avoir un crack immobilier etc Si c'est le cas, n'investis pas en immobilier Maintenant Qu'est-ce qu'ils font? C'est-à-dire, les investisseurs, comment est-ce qu'ils voient les choses en fait? Et j'aime toujours donner le parallèle par rapport au sol. L'investisseur, c'est quelqu'un qui saisit les bonnes opportunités. L'entrepreneur, c'est quelqu'un qui saisit les bons coûts également et qui passerait massivement à l'action pendant des périodes comme celle-ci. L'investisseur, il va se dire Ok, les taux d'intérêt vont augmenter. Ça va être peut-être l'occasion pour moi d'aller négocier beaucoup plus de lignes de crédit. Pourquoi Parce que du fait que les taux d'intérêt augmentent, il y a de moins en moins de personnes qui vont demander du crédit parce qu'ils vont se dire Ça sert à quoi que je prenne du crédit si les taux d'intérêt augmentent. L'investisseur, qu'est-ce qu'il va faire Il va se dire Ok, je vais débloquer plus de lignes de crédit. Comme ça, le jour où les taux d'intérêt vont diminuer, j'aurai quand même accès à ces liquidités-là pour passer à l'action et saisir des opportunités. L'investisseur, qu'est-ce qu'il se dit Il se dit Ok, les prix diminuent, donc je vais acheter moins cher. Un peu comme les soldes. Quand il y a le Black Friday, quand il y a le Cyber Monday, quand il y a les soldes de printemps, d'été, d'hiver, peu importe, tout le monde court pour saisir de bonnes opportunités. Pourquoi Parce que tout est moins cher. Pourquoi lorsqu'on parle de l'immobilier qui baisse, tout le monde fuit lorsqu'on parle de l'immobilier qui va passer à 25% moins 25% tout le monde dit que voilà c'est la fin du monde etc tout le monde a peur alors que c'est là qu'il a de bonnes opportunités à saisir oui tu vas avoir des investisseurs qui vont te dire qu'ils ont perdu de l'argent même moi j'ai perdu de l'argent pendant cette période là pourquoi parce que la valeur de mes propriétés a diminué j'ai les taux d'intérêt qui ont augmenté donc j'ai moins de cash flow etc mais en tant qu'investisseur je me dis c'est le bon moment de passer à l'action pourquoi parce que ben tout le monde fait l'opposé tout le monde a peur tout le monde se dit voilà non je vais pas investir etc et c'est une très bonne chose c'est une très très bonne chose c'est pourquoi Parce qu'il ben, y a de moins en moins d'acteurs sur le marché. Regarde exactement ce qui se passe. Et je ne veux même pas rentrer dans, les, dans des calculs dans des théories économiques compliquées. La masse, c'est-à-dire 97% de la population, suit les médias. Suit les médias en se disant ce n'est pas le moment d'investir. Tout le monde a peur. Ok? Regarde ce qui se passe. La masse va se dire ok, je ne passe pas l'action, je laisse mon argent dans mon compte de banque. Donc j'épargne. En épargnant, les masse perdent de l'argent. Pourquoi Parce qu'il y a l'inflation. L'inflation est de 8% et plus. Si tu laisses ton argent dans, dans ton compte de banque, si tu as de la chance, on va te donner 2%. Donc tu perds 6% de ton argent à chaque année ok la masse également qu'est ce qu'elle fait vu qu'elle ne passe pas à l'action elle ne va pas sur le marché elle ne va pas faire d'offre d'achat pour acheter des propriétés donc elle reste là en mode statu quo elle perd de l'argent au moment où je te parle regarde comment ça se passe au niveau des investisseurs les investisseurs vont se dire bon la masse c'est très bien ce qu'ils font pourquoi parce qu'ils épargnent de l'argent donc ça crée plus de liquidités auprès des banques et nous on va pouvoir aller voir ces banques là et demander du crédit pourquoi parce que les banques ont besoin de gagner de l'argent les banques augmentent leur taux d'intérêt et c'est comme ça qu'elles se rémunèrent donc quand ils vont voir quelqu'un comme moi ou comme toi, Monsieur, madame le banquier, j'aimerais avoir une marge de crédit. Même si c'est 7% de taux d'intérêt, même si c'est 10% de taux d'intérêt, je la prends. La banque, elle est contente. Pourquoi Parce qu'elle va se dire, ben voilà, quelqu'un avec qui je vais gagner de l'argent. Mais ça ne veut pas dire que je vais utiliser cette marge de crédit. Peut-être que je vais attendre le moment opportun où les taux d'intérêt vont diminuer. Là, j'utiliserai ce crédit-là pour saisir l'opportunité. Regarde également notre avantage par rapport aux investisseurs. Il y a de moins en moins d'acteurs sur le terrain. Pourquoi Parce que ben, tu vas avoir des couples, des personnes qui ne suivent pas des vidéos, qui ne suivent pas de formations, qui vont se dire, ce n'est pas le bon moment d'investir en immobilier. Donc ça fait qu'il va avoir moins de concurrence. Sur le terrain, ok, et des personnes comme nous, bah, on aura entre guillemets plus d'espace pour négocier parce qu'il y aura moins d'acheteurs face aux vendeurs. Parce que qu'est-ce qui s'est passé il y a de cela quelques années C'est que il y avait trop d'acheteurs face aux vendeurs et c'est pour ça que les prix explosaient. Là, c'est le contrat c'est que tout le monde a peur. Il y a moins d'acheteurs de présent, il y a plus de vendeurs. Pourquoi Parce qu'ils sont pris l'accord. donc coup, parce que bah, les taux d'intérêt ont augmenté. ils n'arrivent pas à payer leur hypothèque. Il y a aussi des personnes qui se disent que voilà, les prix de l'immobilier diminuent. Là, on est à moins 10 ça va se retrouver à moins 40 Donc, je vends envie de ma propriété pour ne pas tout perdre alors que c'est exactement le contrat qu'ils vont faire. Il faut garder sa propriété et attendre que les prix remontent avant de la revendre. Mais tu vas avoir des personnes qui vont se dire, voilà, je veux vendre ma propriété. Donc tu vas te retrouver avec plus de personnes qui viennent vendre leur propriété face à beaucoup moins de personnes qui sont prêts à acheter leur propriété. Et c'est là que la différence se fait. C'est là que les investisseurs rentrent en jeu. Pourquoi Parce qu'ils vont se dire, ok, on a un boulevard devant nous. On a plusieurs personnes qui veulent vendre leur propriété à moindre prix. On n'a pas de concurrence parce que tout le monde a peur. Ils écoutent les médias. Nous, on a des liquidités. On a une marge négociation On braque tout. Tout simplement. C'est comme ça que les investisseurs réfléchissent. Et c'est comme ça que les entrepreneurs réfléchissent. Moi, je te donne un exemple. C c'est que beaucoup de personnes dans une situation comme celle-ci vont se dire voilà je fais moins de marketing je fais moins d'événements je m'engage moins j'essaie de diminuer mes dépenses moi au contraire j'essaie de plus dépenser en marketing parce que je sais que la plupart de mes concurrents ne font pas ça ils vont se dire ok c'est la crise on fait attention on pas de dépenser d'argent moi je me dis non j'y vais à fond de manière générale si tu veux réussir que ce soit en immobilier en 2023 ou en 2025 en 2040 que ce soit en immobilier ou en investissement fais l'opposé de ce que la plupart des personnes font, quand les prix sont hauts et que tout le monde achète tu vends quand les prix chutent parce que tout le monde essaie de vendre ou se dit que je ne vais pas acheter. Là, tu achètes. Quand tout le monde demande du crédit, toi, qu'est-ce que tu vas faire Tu vas peut-être renégocier ton crédit. Quand personne ne demande de crédit, tu demandes du crédit. Quand tout le monde va à gauche, toi, tu vas à droite. C'est comme ça que la vie fonctionne en fait. Ceux qui réussissent font toujours l'opposé. Quand tes amis sortaient, moi, ça a été le cas. Pendant que mes amis sortaient en boîte de nuit tous les samedis, moi, je restais chez moi, je travaillais sur mes investissements. Aujourd'hui, je peux partir en week-end, en vacances comme je veux. Pourtant, eux, ils sont en train de travailler. Okay. Quand tout le monde mange n'importe quoi, toi, tu fais du sport. Moi, c'est exactement comme ça que je fais comme ça que je gagne même beaucoup de temps dans ma vie de tous les jours c'est à dire c'est que je ne vais jamais me déplacer là où tout le monde va la plupart des personnes vont en vacances en juillet août en plein été c'est là que les prix sont chers Ils vont en vacances juillet août et en décembre c'est là que les prix explosent tout est cher et de l'affluence moi je fais l'opposé moi je pars en vacances en mars pas en vacances en octobre pas en vacances des fois voilà en plein milieu d'année. Mes week-end parce que je ne considère pas que j'ai eu des week-ends, mais mes jours off c'est en pleine semaine le lundi et le vendredi par exemple le lundi où tout le monde court pour rattraper le métro pour aller bosser moi je suis chez moi très tranquillement, le vendredi où tout le monde part en train de. Voilà c'est le week-end, oui on est on, on fait les dernières réunions, etc. Moi, je suis déjà en week-end. Pendant que tout le monde se repose le week-end, moi, je travaille. Pourquoi Parce que c'est calme. Tu vois ce que je veux dire Donc, en fait, il faut te dire que en 2023, quels que soient tes projets, quelles que soient tes ambitions, si tu dois retenir une chose de cette vidéo, marche à l'opposé de la masse. Tout simplement. Je donne même l'exemple par rapport au crypto. j'ai failli mourir de rêve comme mon ami m'a dit, dit si un jour tu entends ta grand-mère parler de crypto-monnaie, ça veut dire qu'il faut vendre. Si tu entends le Uber te parler de crypto, ça veut dire qu'il faut vendre. Si tu entends même quelqu'un qui n'a rien à voir, c'est-à-dire la dernière personne que tu aurais pu imaginer de parler d'un plan ou d'un de quelque chose, ça veut dire que là c'est trop tard. Il faut faire marche arrière et aller dans l'autre sens. Si ta grand-mère te dit j'ai acheté du bitcoin ou si ta grand-mère te dit je veux investir en immobilier ou je sais pas quoi ou peu importe, tu fais l'opposé. Ok Donc clairement c'est ça que tu dois retenir de cette vidéo. Dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo. J'attends ton commentaire. N'hésite pas également à regarder dans le lien juste en dessous. On organise des événements chaque mois qui parlent d'investissement, d'entrepreneuriat, de mindset. Tu as tous les liens juste en dessous. Les événements sont gratuits. Je t'invite vraiment à t'inscrire car on va bientôt arrêter de faire ce type d'événement-là. Et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. A très bientôt. Ciao.